En vrac, panique de créer euh, relation avec mon corps conflictuel, mon corps féminin conflictuel. Euh, je me crée une endométriose pour pouvoir me, euh, pour pouvoir percevoir dans mon corps les, euh, les les méfaits des hommes sur moi. Ouais, on est plus sur ça. Euh, les deux questions que tu m'as posées en premier lieu, donc euh, sortir. Euh, oser la rencontre avec mes besoins et comment tu, je veux contribuer à ce monde-là, reviennent à, à tes questions d'endométriose et de ta relation au corps féminin. Euh, la question derrière la question, Donc, pourquoi tu as créé l'endométriose La question derrière c'est euh, comment, comment me souvenir que j'ai mal Comment me souvenir que euh, je me suis induite en erreur Comment me souvenir que... Euh, je ne trouve rien de bon dans ce monde-là. Donc je crée une stratégie pour pouvoir euh, m'en éloigner en tant que femme, spécifiquement. Créer un, lien, euh, euh, créer un lien profond et intime, ça signifie pour moi être celle qui va diriger. Et je me refuse à ça parce que c'est quelque chose d'interdit, parce que papa l'a dit, parce que euh, grand-mère l'a dit. Parce que j'ai tellement intégré les préceptes familiaux euh, que je suis devenu ma propre, mon propre bourreau. Je ne suis pas à l'aise avec moi-même. Euh, je cherche l'approbation des autres. Je cherche à créer, mais me refuse de créer. Ouais, je cherche, je cherche à créer, mais je refuse de créer. Alors, pourquoi il y a ça Pour être sûr d'être nul à chier. Pour être sûr de ne pas avoir quelque chose à, à qu'on n'ait pas, qu pas à redire de moi. Le refus de création revient à esquiver les critiques des autres. Et c'est pareil pour le groupe. Donc, j'envoie l'information dans le groupe. Euh, refus créé. J'ai un dynamisme vers l'intérieur. En fait, j'ai créé une dynamique vers l'intérieur pour éviter d'avoir une, une, une dynamique vers l'extérieur. Euh, euh, ouais, parce que j'ai un mécanisme qui part comme ça vers l'intérieur et, et je fonds ma vie uniquement vers ce mécanisme. Sauf que je ne vois pas qu'il y a un autre mécanisme qui tourne vers l'extérieur, de fait. Parce que les deux mécanismes ne tourneront jamais dans le même sens. Donc toi, tu es, es en froid et tu es en proie avec l'extérieur. L'extérieur est une lutte. L'extérieur est une. Euh... C'est bien. L'extérieur est une victime de mes désirs, que je n'assume pas. Ok. Et si je me branche spécifiquement à ton endogétriose, ça donne quoi Outre le fait que je suis un fantôme pour moi-même, je reste avant tout... Euh, je reste avant tout quoi Ah, ok. Tu sais pas décrypter tes besoins. Tes besoins, c'est du morse pour toi. Il y a quelque chose que tu essaies de libérer et le langage que tu parles et le langage que ce, ce truc parle, cette énergie parle... Euh, tu, tu ne la comprends pas parce que tu te places à un niveau ultra mental. Donc, il y, y a un niveau profond de ton être, il y a un côté ultra mental qui est posé sur lequel tu es fondé parce que c'est un de tes piliers de vie ou piliers de survie plutôt. C'est euh, outrepasser tes droits que d'aller voir quels sont euh, quelle était cette énergie que je nomme besoin. Ouais, voilà, là c'est en train de bouger. Qu'est-ce que ça renvoie pour la structure de groupe qu -ce que ça, à quoi ça me connecte pour la structure de groupe euh, Le manquement à soi-même. De ne pas écouter nos besoins. Il hum. euh, y a un côté, je recherche à l'extérieur les preuves que j'ai besoin à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à dire pour bouger ça C'est marrant. Il y a côté, je me stresse pour un rien qui revient, mais est-ce que c'est vraiment ça Plus ou moins. Donc je me stresse pour un rien, mais pour quelle raison euh... Oui. Parce que c'est euh, difficile pour moi d'aller voir en moi. Ah d'accord. On, on est en mode euh, spirituel perché. En fait, on, on est au niveau mental, même en, même dans le spirituel. On ne perçoit que le mental, même au niveau spirituel. Le euh, niveau spirituel comprend le niveau aussi émotionnel et comprend aussi plein de niveaux dont on n'a pas conscience. Donc au niveau spirituel, nous, on pose le mental parce que ça nous rassure, parce qu'on est sur nos dogmes, parce qu'on est sur euh, une, euh, une région du monde dont on a la carte. Et que passer, ce, passer cette carte du territoire nous fait peur parce que ça induit d'aller toucher notre côté irrationnel, euh, toucher que la vie est irrationnelle et qu'on ne navigue pas avec la carte, qu'on navigue à vue, en fait. Et ça, ça nous fait peur. On a peur de la jouissance que ça procure de naviguer à vue, d'avoir peur de se, de se prendre un iceberg. Euh, derrière, on a peur de nos talents. On refuse de voir notre talent. On refuse de voir de quoi on a... On, a, on, on refuse de voir qu'on est génial. On veut... Euh, on veut... Euh, on, comme si on, on voudrait... On est un peu une princesse dans un château qui rêverait de... Ah, seulement il y avait un prince charmant qui viendrait de me livrer. Alors qu'on a les clés. On peut sortir, on a le cheval en bas, on a tout. Merci pour ta question, Diaka.